MobileTrade Votre spécialiste SMS Votre futur partenaire pour des campagnes SMS performantes. www.mobiletrade.ch. C'est un canal direct, immédiat. Vous pouvez utiliser des codes abrégés pour simplifier la réponse et créer votre base de données. Il peut prendre en charge et s'intégrer à d'autres canaux. Vous pouvez en savoir plus sur vos clients vous pouvez augmenter l'engagement des clients. Le marketing par SMS est un joyau quelque peu caché dans le monde de la publicité. Cela semble fantaisiste, peut-être même mystérieux. Ce n'est pourtant pas mystérieux du tout. C'est un élément essentiel pour faire connaître le nom de votre entreprise dans le monde axé sur le mobile dans lequel nous vivons. En fait, la plupart des gens utilisent les SMS tous les jours. SMS ou « short message service » n'est qu'un autre mot pour envoyer des SMS. Et les textos sont tout aussi importants pour le marketing que les médias sociaux ou les brochures. Les avantages du marketing par SMS en font un excellent choix pour tout type d'entreprise cherchant à atteindre davantage de clients. L'un des principaux avantages du marketing par SMS est le fait que les SMS sont ouverts jusqu'à 98 du temps lorsqu'ils sont reçus par vos clients. Cela donne aux SMS un taux d'ouverture supérieur à toutes les autres options publicitaires. Il est facile pour les emails de se perdre dans un dossier de spam et il est simple pour un client de jeter un dépliant qu'il récupère au centre commercial. Mais avec la prévalence des téléphones portables et la popularité des SMS, le marketing par SMS n'est pas ignoré. Le plus souvent, vos clients ouvriront ce texte et liront son contenu. Les données de réponse vous permettent de surveiller de suivre et d'améliorer. Mobile Trade. Votre spécialiste SMS. Votre futur partenaire pour des campagnes SMS performantes. www.mobiletrade.ch